Chers traders et investisseurs, mardi 2 juin, bonjour. Alors tout se passe exactement comme nous avions prévu ou comme nous l'envisagions, même si nous n'avons pas pris de nouvelles positions en swing trading, c'est-à-dire que nous avons atteint aujourd'hui les 12 000 sur le DAX et nous nous dirigeons maintenant tranquillement vers les 12 200 ou 300, sauf accident, même si ça sent beaucoup le faux mot, tout ce, ce genre d'attitude Donc nous ne sommes absolument pas sûrs de la situation Elle reste extrêmement fragile Cela dit nous ne sommes pas étonnés d'être à de tels niveaux Car il y a une semaine nous avons réalisé trois soldats blancs Et les trois soldats blancs sont quasi tout le temps, quasi tout le temps Précurseurs d'une attitude haussière euh, affirmé dans les jours qui suivent et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, sauf accident, nous pourrions voir les 12002-2003 12 sur le DAX, nous verrons bien, mais attention, attention au retour de flammes, d'où qu'il vienne et surtout quand il arrivera. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin de nouveau un strike avec trois trades gagnants sur trois accompagnés de trois médailles et espérons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes trades, une très bonne journée et à demain.